Bonjour à tous, le piano et le piano encore, c'est un monde que beaucoup aiment explorer. Vous voulez jouer comme Mozart, vous voulez jouer comme Beethoven, et eh bien il faut un début. Avant de vouloir faire toute chose sur le piano, vérifiez les préliminaires. Comment vous asseoir au piano Lorsque vous êtes assis, veuillez vérifier est-ce que vous êtes bien centré sur votre clavier, ne soyez pas trop vers la gauche ni trop vers la droite. Soyez bien centré. Ensuite, les plantes des pieds bien posées. Ensuite, vérifiez votre bus, c'est le corps. Évitez de courber votre corps. S'il faudrait jouer sur des heures, vous aurez mal à votre colonne vertébrale. C'est très dangereux. Et la dernière étape à vérifier, c'est votre bras. Il faut que le bras et l'avant-bras forment un angle droit. Et les doigts courbés sur votre clavier. Ça vous permet d'avoir une bonne flexibilité et de jouer tranquille. N'oubliez pas de liker la vidéo et on se retrouve pour une...